Si ça se fait, le mois prochain, je vous fais une petite vidéo en parler. Hello les petits loups. Bon alors, qu'est-ce que c'est que ce projet secret Ça va se faire Ça va pas se faire Ben aujourd'hui, ben je vous dévoile tout. Mais d'abord, je voudrais vous parler d'un sentiment. Un sentiment que vous avez déjà peut-être tous ressenti, certainement. Hein ce sentiment de soulagement, de tranquillité, de de ouf, c'est mieux comme ça finalement. Quand on a un projet et qui est difficile, qu'on a plein de bâtons dans les roues, qu'il faut mettre les moyens, qui nous stresse et qui nous fait peur ou la peur de l'inconnu même, peut-être parfois, abandonner, c'est un sentiment qui saute souvent à l'esprit en disant, euh, oui, bah, finalement, c'est mieux comme ça. Ouais, on va laisser tomber, c'est plus facile, ça me soulage, euh, ça nous débarrasse de nos tâches, de toutes ces difficultés, et puis ça m'évite du stress et puis c'est parfait. Et ça nous remet dans une zone de confort agréable mais ça nous débarrasse aussi de notre projet, de cette aventure et de nouveaux horizons qui se présentent à nous. Et un peu plus tard, ou beaucoup plus tard, on a un autre sentiment qui s'appelle le regret. Voilà. Et celui-là, bah, il est très lourd aussi. Bon, bah, je vais vous annoncer tout simplement que... Le sentiment, vous l'aurez pas. Vous l'aurez pas ce sentiment. Parce que j'ai mis les moyens, et oui et oui, je me suis relevé, j'ai dit non, il ne faut pas abandonner, on y va, on va jusqu'au bout. Alors voilà, c'est tout simplement que j'ai été sélectionné pour le concours de la sélection de pilotes Wolf Racing France sur la Wolf Tinder GB08 qui va se dérouler près de Montpellier sur le circuit d'Alès. Je vais piloter pour la première fois de ma vie une formule monoplace, Hyper large avec des pneus euh, énormes et des appuis aérodynamiques euh, aussi larges que ma table de salon. Euh, ça fait à peu près 220 chevaux pour euh, moins de 400 kg et ça prend à peu près 2G partout <rire> ou plus de 2G partout. Donc ouais, ça va faire mal. quoi. Surtout après un hiver d'oisif, euh, je dirais euh, euh, un hiver euh, chat de cheminée où je suis resté au chaud, enfin euh, euh, à pas faire de sport quoi. Et du coup, ben euh, je vais me péter le corps. Donc, pour tenir cette bagnole, il a fallu que je me remette au sport. Je me suis remis au sport euh, intensif hein, tous les jours hein, et ça rigole pas. Donc, au taquet, matin et soir, hein, ça m'a bien décrassé. Je suis vraiment en forme, je pète le feu maintenant et je continue d'ailleurs jusqu'au jour Donc voilà, je suis prêt. Je suis prêt à vivre cette aventure et euh, la vivre à fond, pas la vivre en mode compétition euh, et pas me prendre la tête. Je vais là-bas pour surtout euh, découvrir ces nouvelles sensations. Des sensations fortes, hein, j'imagine. Je n'ai jamais encore roulé ce genre de bagnole, Puis ne pas penser à la victoire ou à la compétition, non. Vraiment, vraiment, juste rouler pour moi et contre moi. <rire> Comme ça, je me bats à moi-même ou je me bats pas, je m'en fous. Mais je suis pénard, voilà, sans me péter la gueule. Voilà, et m'éclater. Enfin, enfin pas, pas contre un mur, hein, je dirais m'éclater. Euh... Et tout ça avec un sourire euh... Aussi large que la voiture. <rire> Alors, tous ceux qui veulent me rejoindre pour cette aventure, n'hésitez ben, pas, c'est près de Montpellier, euh, dans le sud, euh, sur le circuit d'Alès, voilà, le 19 euh, février. Je ne sais pas à quelle heure, le matin, l'après-midi, j'en sais rien. Je vous lirez ça plus tard. Et merci à vous tous hein, de me lire et de me soutenir. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, ben, vous savez ce qu'il faut faire. Et merci à Poya, Sossox, Panda et à Gabriel Ottman qui m'accompagnent pour cette aventure en fait. Remercie à vous tous de me suivre et grand merci pour votre aide à Marc Riesman et euh, Christophe Infantino et Annabelle. Et un très grand merci aussi à... ta gueule putain <rire> Et un très grand merci aussi euh, à mon grand frère Philippe euh, qui m'a beaucoup aidé et qui vous pouvez retrouver euh, sa chaîne ici. Là, vous pouvez retrouver sa chaîne ici, je, je la mets aussi à la fin. Moi, ça me semble pas mal. Enfin, un petit peu. Enfin, pas du tout. Enfin, vous jugerez par vous même. Et j'ai aussi une autre chaîne. Euh, c'est une ancienne chaîne que je suis en train de remettre au propre où je balance tous les VOD, les lives et euh, tout ce qui est vidéo très longue euh, et en temps réel, quoi, voilà. Et de tout, hein, surtout de gaming, gaming et tout ce qui est en live. Vraiment, euh, voilà, un petit peu à l'arrache. Euh. Donc voilà, c'est parti. <rire> C'est là dans quelques jours. <rire> allez, salut et à euh, bah, bientôt, euh, j'espère. Normalement. Bon, allez, ça devrait bien se passer. Ciao.